Il y a le boy là, il fait peur un peu. Festival d'Angoulême, troisième jour, c'est parti. Oh Avec ouais, ouais, tout ça, j'ai même pas encore une dédicace. Alors... Il oh, y a Schwartz qui est là, il y a Daras qui est là aussi, ça c'est cool, j'aime bien. Bon, allez, faire signer tout ça. Excusez-moi, on n'a pas trop le temps. Ça vous ennuierait pas de prendre mon album de Derman et de me le faire dédicacer Je m'appelle Paul. J'ai pas trop envie de faire la queue là, c'est un peu long. Je suis 18. Jeune, non 15 ans, tu toi 76, cette année. Donc c'est deux ans de moi. Bah oui. Allez, c'est bon. Vous êtes presque arrivé là. Comme ça, ça va aller plus... Mais je crois que c'est moi le plus âgé en activité. En activité Oui, oui, oui. Il ah, y en a qui sont Alzheimer, mais enfin, c'est... Ce <rire> je m'appelle Paul. Pour, pour Schwartz. Et vous demandez pour Paul. Pas de problème Vous êtes cool, vous Ouais. ouais. À Angoulême, il n'y a pas que les bandes dessinées qui sont belges, il y a aussi les frites. Regardez, ici, c'est le frit Club, quasiment l'ambassade de Belgique à Angoulême. Qu'est-ce que les frites belges ont que les frites françaises ou les frites euh, américaines ou du reste du monde non pas. Ah ben bah l'authenticité déjà. Hein. Je crois que maintenant, le, le fameux débat entre euh, d'où provient la frite ou euh, d'où est originaire de la frite, je crois qu'on l'a totalement gagné. Là, à un moment, il faut nous, faut nous laisser ça, quoi. Quand vous mangez ces frites, mm -hmm. vous devenez un peu belge. Un peu, oui. Alors, il faudrait que vous me disiez, vive Spirou et le Festival d'Angoulême, mais avec l'accent belge. Vive le Festival d'Angoulême avec Spirou. Non, c'est pas, pas cool. mal mais il n'y a pas trop l'accent belge. Vive Spirou et le festival d'Angoulême. Ah c'est pas mal, ah, c'est bien. Ah ouais mais c'est difficile pour moi faire le Vive Spirou. Un peu comme ça. Ouais, bah vous pouvez le faire. Vive Spirou. Euh, non, c'est pas l'accent belge, je connais peu, j'ai déjà mon accent géré donc c'est un peu Bon, Vive Spirou et le festival d'Angoulême. Ah très bien, parfait. Une fois. Une fois. Non. Mais... Oh, pas tout Dites, ça fait pas longtemps qu'on n'a pas pris des nouvelles de Franck et de sa fresque Ça va, ça va. J'ai réussi à dormir une demi-heure, c'est formidable. Oh là, grosse fête oui, oui, oui. Bon, t'en es où alors Bon, j'aborde le dernier point de la fresque qui est le spirou à mettre en couleur. Et je crois que c'est le plus grand spirou qu'on ait jamais dessiné. Euh, donc je suis un peu intimidé. Mais bon voilà, j'ai attaqué la couleur chère et ça devrait aller. Et maintenant, c'est l'heure du show de l'atelier Mastodonte. Il va y avoir quoi comme blague On ne sait pas, on improvise totalement. Par exemple, là, on va faire du moonwalk tous les deux. Je le fais mieux que toi. Je sais pas, par exemple, euh, tu veux pleurer sur mon nez, Paul J'aime bien terminer sur un truc un peu arrondi, genre on a eu un petit peu mal à le sortir. Après, la petite ombre, ça se fait toujours artiste. Et on signe. On a le gagnant du caca de Thébo. Vous allez en faire quoi de ce caca Je vais l'accrocher dans mes toilettes. Hein. Obligé. Hein c'est sûr. Hein. Il est beau. Hein ah ouais, c'est une belle merde. 3, 2, 1, Alors, pour comprendre ouais. ce qui se passe, Alfred ouais. fait des bons. Pendant ce temps-là, Lewis Trondheim fait des photos et Jérôme Jouvret dessine. Et au final, ça devrait faire un roman photo. Enfin, normalement. Là, ils sont en train de mettre au point la dernière image du roman photo. C'est un peu le bazar parce qu'il faut que tout le monde soit par terre. Qu'Alfred se mette au milieu de tout ça. Bref, c'est le chaos sur le stand du puits. Plus haut <rire> Lewis, qu'est-ce que ça va devenir, les photos que tu as fait Vous allez en faire quoi ensuite Les photos, il va y avoir un petit roman photo dans le magazine Spirou qui sera monté par Jérôme Jouvret, parce que c'est lui qui a fait le scénario. Et il sera payé pour ça, nous on ne sera pas payé. Il est temps maintenant de lever le voile sur un des secrets les plus inavouables du Festival d'Angoulême. Que se passe-t-il Une fois les bulles fermées, une fois les crayons rangés, une fois les dédicaces terminées, les auteurs vont-ils se coucher pour être en forme le lendemain Eh bien non. C'est là que ça se passe, c'est là, tout se passe là, le mercure. Alors au mercure, on voit des tas de célébrités de la bande dessinée, comme par exemple Didier Tronchet. Ah oh ben il y a même Boulet je voulais pas lui voler la vedette Bonjour bon, Alors, moi. parlons de mon, Parlons de moi, plutôt. Qu'est-ce que tu viens faire au Mercure, Arthur bah, boire, boire du cognac Oh là, attends, mais c'est pourquoi <rire> C'est pour le journal de Spirou. Parce que c'est the place to be. Euh, c'est là où on fait les pires rencontres des gens que, dans la bande dessinée, on déteste. C'est un peu la grande communion de la bande dessinée. C'est surtout pour boire des coups. Non, non, non, non. La coupe de champagne, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu ce que la bande dessinée. Pour la bande c'est un parce que la coupe du champion est au sport. Je te cherchais en fait, mais tu filmes pour de vrai, tu ne veux pas aller boire des coups comme tu faisais hier quand tu étais bourré sous la table. Mais... Le JT de Spirou, c'est tout pour cette année. On a bien rigolé et on n'est pas du tout fatigué hey, Et n'oubliez pas hein. Abonnez-vous au journal de Spirou.